Yo les ultras On part à Paris voir le match de NBA, les détroits de Pistons versus Chicago Bulls. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'amène le Cyril. Cyril Pardon, tu peux... Ah, pardon, pardon. Ah, merci. On va voir Kylian Ace, on va voir les joueurs de la NBA. Ça va être sportif. Et c'est en VIP. Et... Ah ouais, en plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est la <rire> plus grosse grève <rire> de <rire> depuis 50 <C> ans. <rire> qu on n'est fait... même pas sûr d'y arriver. On c est même coup... pas sûr d'arriver à Paris, les gars. L'avion aller s'est fait annuler il y a deux jours et l'avion retour s'est fait annuler ce matin. Donc, on va tout remplacer par des billets de SNCF qui se sont aussi fait annuler hier. Et là, ce matin, on en a repris d'autres et normalement, il y a un train sur trois qui passe et ça devrait être le train qu'on a pris, donc euh, on, croise on croise les doigts. Je viens tout juste de finir mon live. Il nous reste 20 minutes pour euh, aller à la voiture. Je vous fais des bisous. Bibou on se On est parti les gars. Direction la gare de Montpellier. En espérant que le train soit là. Normalement, oui. Mais c'est la SNCF. Je crois que c'est les personnes en qui j'ai le moins confiance sur cette terre. Salut. Le Cyril qui est installé. Oui. Le bibou au poste de pilotage. Font première bébou, font première, frein à merde. Non. Ouais, oh, en fait, les ultras, vous avez même pas demandé. Vous êtes plus pour les euh, Détroits de Pista ou les Chicago Bulls Et Toi, là, comme ça, mais vous, tu dirais oui. qui Moi, je dirais Chicha... Chicago Bulls. Ça veut dire euh, Chicago Bulls Ouais, Chicha. Peut-être qu'ils en font des Chicha. Ouais, Chicha crack, Chicha weed, Chicha shit. Ouais. J'ai tout essayé. Tout Dites en commentaire ce que vous avez essayé. Et toi, Cyril, t'es pour qui Moi, je suis plutôt Détroit. Les Détroit Ouais, pour qu'ils bah, viennent. vas-y mec. Moi je suis pour les Bulls. Vas-y. Tu sais que les Bulls, gros, ils sont sur euh, leurs 5 derniers matchs. Victoire. Ouais, ils font des gros, des gros, des gros. Bon, bon, bon. Bref. On voit ça. La suite dans le Les gars, on est bien arrivés dans le train. Regardez-le s'hydrater. <rire> L'eau, c'est bon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et je vais vous montrer comment être trop, trop bien dans le train. maillot. Oeuf, tomate, c'est le meilleur sandwich. Pour vous, c'est lequel le meilleur sandwich En vrai, bon appétit. Plus de miel dans ses oreilles que dans la forêt, je vous le dis. Cyril, ici c'est... Oh, oh, Paris, Paris Il est heureux, il est heureux. On a, on a découvert un truc de ouf, on est à 4 minutes à pied de la Core Arena. Sac GoPro, sac ouais. des vêtements, ouais. et on y va. Le mec, j'ai trop pressé Les joueurs des NPG ouais. ils sont juste à côté. J'espère que ça va envoyer des gros ou des gros trois points. Je sais pas du tout comment c'est, si on a des places à attitrées, ou si euh, ça va être une sorte de loge ou quoi. Honnêtement, découverte, mais euh, en tout cas, trop trop trop trop trop trop hype d'y aller. On va au centre regarde. Où on va, Cyril Je ne sais pas où on marche. On mais viens, viens, viens, viens. On marche pour se réchauffer. Mais on, oui, on C'est comme pas ça, c'est comme pas ça, pas pas ça pas gros. Pas Dès qu'on se rapproche de, de l'accord hôtel, on se reprend. Tu fais la transition, Cyril Ouais. Regardez les ultras. C'est un style de bar, de convivialité. Tu devrais aller faire un tour, regarde. Bon, se parler, multi, rigoler, rigoler se parler. C'est nous ça, c'est... Non non, non, non, non, non, c'était pas un patron comme ça. Tu vois tout ce qui a marqué là, là Il manque, il manque tout ça. Tu comprends ou pas Il y a écrit combat de Shifumi sur le mur. C'est vrai. Shifumi. Shifumi. Non, j'ai du délai Je <rire> gagne tout le temps, je tout le temps. On se voit là-dedans, dans le froid. Regardez ce qu'on a trouvé. Super zoom, Didier. Il Il faut faire laisser les insectes. Ça va. Les abeilles, tout ça. Les abeilles, euh, les verres de terre. Bah, S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'oiseaux. Et il n'y a plus de miel. Oui. Et il n'y a plus d'insectes, et il n'y a, a plus de renards. On est parti à Saint-Malo, il n'y avait même pas une mouette. Ça se mange pas une mouette Non, mais le d'une mouette, c'est sympa. C'est vrai, en bord de mer. Il n'y en avait pas à Saint-Malo, c'est qu'il n'y a plus de mer. Il y a. Des mouettes C'est-à-dire qu'il y a plus de mer ici à Paris qu'à Saint-Malo. Ah, c'est logique, Cyril. Ça devient des ravolants au final les mouettes. Comme les pigeons un peu à Paris. Des pigeons ou des ravolants Non, oui, des mouettes. Ah, mouettes, saloperie On va aller au match. On en a pour euh, 10 petites minutes de marche. On va arriver sûrement pour voir le, le show et tout. Donc euh, pour ceux qui ne le verront pas en live à la télé ou quoi, il y aura des petites images sur YouTube. Donc j'espère que vous allez apprécier. A toute La queue, elle va jusqu'à l'autre rue les gars. Il y a une sorte de bordel. On va se diriger à l'entrée VIP. Merci. De Merci beaucoup. Salut. Tu penses qu'on est à côté de Joachim Noah ou quoi Rien à toi, frérot. Mais non. Incroyable Joaquim Noah. Elle nous amène à notre place exacte. C'est incroyable. Au cas où, on se perd. On a les billets. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Euh, place 12, place 13, tu veux quelle place mon ref Pour la 13, faut que tu connais, Ah. Marseille On les voit pas trop loin là en vrai. Là es on est bien es <rire> Ah ça va être trop cool là, de on est trop proche. Mais, mais du coup en fait, les gars, vous avez vu, on est passé avec Joachim Noah, il y avait Tony Parker, Broky Brooks, Grand Star, tu vois. Dans la vidéo, tirera au sort quelqu'un à qui j'offrirai ça. Bien, on va le voler. Et quelqu'un gagnera. Ce produit volé qui aura passé toute la journée dans le caleçon à choix justement. Toute la journée. Ce soir avec des joueurs incroyables sur le terrain. Oh, It's time to play some NBA basketball. <rire> <rire> <rire> Ça donne le temps de passer à révéler la télé si j'espère que vous allez C'est tellement les Américains <rire> <'es où> <rire> Yes. Yes. Yes. Yes. Un maximum d'énergie pour les pistes C'est le moment de faire ça Non c'est pas trop moment. Il euh, y a le petit jeune là, Ace, Kylian Ace, qui est euh, chez les Détroits de Piston. Je l'aime bien, moi. Je dirais que mon, mon cœur sera pour Détroit. Mais euh, en final ma, ma logique me dit que les Chicago vont les défoncer. C'est triste, les gars, mais les Chicago, ils sont les gros chants, gros. Vous allez voir la présentation, c'est. bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Joachim Noah. On peut un peu dire Joachim Noah. C'est Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir. bonsoir c'est ça. Genre, c'est le petit français qui fait la relève. Merci de venir Truc de ouf. Ouais. Bonsoir à tous. Ouais. Euh, nous ouais. sommes très contents. Ouais. Nous sommes très, très heureux d'être ici avec mon équipe et ouais euh, merci pour votre soutien et j'espère que tout le monde va passer une très bonne soirée. Oh C'est un petit peu comme tu pars, euh, tu pars dans notre monde. Do toi, do toi, tu vois to de des faire d'équipe, vois la pression. Ouais. Comme si Zidane, il se trouvait oui. un successeur. gros il allait voir Mbappé. Il dit, tu l'aimais, tu vois. Ça exactement. Il est chaud à l'américaine, les gars. Si un jour on doit faire un truc dans le futur ou quoi, on fera un truc comme ça. Joueurs Fortin. Super couleur, tiens. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Retour au jeu, début de second quart-temps, 24 pour les Beatles Christians, 31 pour les Chicago. Tu une histoire ouais, je t'écoute. En gros, le premier match de basket que je suis allé voir de ma live, c'est grâce à un super pote, un mec avec qui j'ai passé 10 ans à jouer à CS. Ok. Tu déjà joué avec toi en... Il a déjà joué avec moi. En... Ah, oh, fait. ah ok, d'accord. a un gars qui sortait avec sa daronne. Il y a un gars qui sortait avec sa daronne, et euh... <rire> c'est et... ce gars-là là-bas, gros. C'est Jacques Montclar Ouais. Ah oui. Ouais. Mais non et ah euh... Mais c'est Jacques et et les Grâce à ce mec-là, je suis allé voir mon premier match de basket des de France. C'est vrai que j'ai plein de avec tous les sportifs et tout, tu vois Parce que je kiffe ça. Mais euh, c'est ce mec-là qui m'a ouvert mon premier. Voilà. Petite anecdote. Jacques Montclar, c'est ouais. cool Incroyable. Plus d'un million de followers sur Instagram. Il a les... un million de followers, les... mec 1 million followers, man. I just wanna take this dick man in my bar. Oh, bra! Carré! Carré ce qu'il est en train de se passer là. C'est parti la deuxième étape? No. 56 pour les Patrick Pistis, 65 pour les Chicago. <coughs> So... Oh. Poulet un gros, il a chié. Hein. Ah, il a chié gros. 4, 4 points, 4 passes death. Terrible, terrible. 4 points. Franchement, il n'y avait pas de... Il y avait pas de... Plus de perte de balles que de points marqués, donc euh, compliqué. Mais euh, les Chicago Bulls, ils ont, ils ont régalé. Et même le show est incroyable, les gars. J'ai kiffé de ouf, J'ai kiffé un truc de malade. J'espère que vous nous avoir raté avec euh, moi et Cyril. Ça vous aura fait kiffer, les gars. Tu veux dire le mot de fin Abonnez-vous, suivez vous et... abonnez-vous c'est Youtube vous, ça Toi Youtubeur moi Eh vas-y bisous bah, C'est ça bon. Ah ouais ouais, ouais. Abonnez-vous Merci Nicoff Peace